On a tous les deux participé l'an dernier au Iron Web. Ouais. On était dans la même équipe. Ouais. L'équipe des rouges l'année dernière. L'équipe des Verts, cette année. Moi je suis venu, je suis revenu pour plusieurs raisons. La première raison, la raison qui est encore importante pour moi, c'est euh, le dépassement de soi. Alors euh, pour moi, l'année dernière, je me cherchais quelque chose, euh, un défi vraiment un défi pour voir c'était où mes limites, mais en même temps parce que je trouvais qu'un projet communautaire, un projet relié en quelque sorte avec les logiciels libres c'est quelque chose qui pouvait me profiter euh, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de, de la communauté autour de moi. Le développeur web, métier un peu anonyme des fois, là. ça rentre dans la grande catégorie des programmeurs avec euh, bon, ses particularités. mais on se plaint quand ça fonctionne pas, mais euh, quand ça fonctionne, ben, c'est normal, on ne dit rien. Là, je trouvais que venir ici euh, montrer, exposer au public le métier de développeur web, je trouvais ça tellement euh, attirant et séduisant comme recette. J'ai tout de suite voulu participer. Le stéréotype typique d'un programmeur, c'est quelqu'un qui travaille tout seul, qui est peut-être introverti, qui est tout seul dans son sous-sol, qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'interactions, sauf avec son ordinateur. Le Iron Web vient prouver le contraire que les programmeurs sont capables de s'impliquer avec le, le reste du monde, qui ont leur propre spécialité, puis à travers leur spécialité, sont capables d'offrir quelque chose de grand au reste de la population. Quand je me regarde dans le miroir, je, je vois pas un programmeur, je vois quelqu'un qui aime rendre service aux gens, puis qui aime se rendre utile, puis faire en sorte que, que les gens soient heureux autour de lui. La programmation, pour moi, c'est un des moyens que je connais qui, qui me permet d'arriver à cette fin-là. C'est juste qu'il s'avère que c'est pour celui-là que je suis payé. Mais sinon, euh, le programmeur pour moi c'est juste quelqu'un de. Quelqu'un qui a choisi cette façon-là pour euh, rendre service à, à son prochain. L'année dernière, c'était une partie de plaisir. Euh, surtout euh, avec euh, dans l'équipe de Sylvain. Là, les idées, les échanges, la, la chimie, la dynamique, euh, les idées qui se construisent une par-dessus l'autre, le travail d'équipe. C'est la première fois que je vivais quelque chose d'aussi euh, excitant. Je, je sens qu'il y, y a un potentiel qui était méconnu au début, qui se révèle petit à petit. Puis c'est ce que j'aime de la bouffée d'adrénaline que l'événement nous permet de, de partager en équipe, justement. Ça fait sortir des ressources insoupçonnées chez chacun. Depuis que je suis sorti d'ici l'an dernier, il n'y a pas une fois que j'ai cessé d'y penser. Puis ça fait vraiment... Euh, j'ai que voulu revivre cette expérience-là. L'an dernier, on n'a pas gagné. Puis il euh, n'y a rien qui me garantit que je vais gagner cette année plus que l'an dernier. Puis bon... Euh, Gagnant-perdant à la fin, moi je trouve qu'on est tous ressortis, ressortis gagnants. Mmh. On a tous eu une très belle expérience. Ouais. Assez pour revenir. En Assez tout cas. pour revenir, on est revenus tous les deux.